Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve avec le petit panneau solaire, comme vous le voyez là, donc il fait un bon soleil d'hiver, toujours, on est presque en été, euh, et du coup, j'avais euh, donc ce petit panneau solaire que vous avez pu voir dans une précédente vidéo, que je teste, et qui fonctionne quand même très bien, j'ai eu plutôt de bons retours, même si certains... Euh, m'ont fait remarquer qu'il y avait des problèmes concernant la prise de mesure et que les extrapolations euh, un petit peu euh, en calcul et produits en croix disons que ça passait moyen pour certains et euh, du coup j'ai essayé de trouver une solution et j'ai vu ce genre de produit dans, euh, donc sur, euh, sur Facebook qui était présenté pour vérifier voilà, la tension d'un article donc voir ce qu'il y a en entrée et ce qui sort et on aura un petit écran ici avec justement le résultat de, de la mesure et pour savoir exactement donc le voltage et également l'ampérage qui sort de ce panneau solaire donc on va tester tout ça alors voilà donc une fois l'appareil branché il affiche une valeur de 5,32 volts qui est la valeur euh, de, de, de palier on va dire de début de fonctionnement et après une fois qu'il est connecté en USB donc là je fume avec le portable en même temps pour vous montrer en direct la charge on est sur du, j'espère que vous verrez bien, 5 volts 25, 0,80 a à peu près. Donc euh, au final, euh, voilà, donc euh, les petits commentaires que j'avais eu en indiquant que la valeur était possiblement de plus d'environ de, de, 1 ampère et demi. Je suis complètement à côté de la plaque. Donc merci pour euh, les petits commentaires pour euh, m'avoir indiqué cette erreur. Euh, donc... Voilà, vous verrez un petit peu mieux, c'est la sursature, mais bon, tant pis. Donc, on est à 5,25V, 0,70A. Voilà, on est au bout d'une minute 27, 28, 29, 30. Euh, donc, voilà, vous avez ce qui est en entrée. Et après, vous avez, donc je ne sais pas si c'est la sortie à côté. On a un petit bouton également où on peut appuyer. Pour, on a tout un, un tas d'autres valeurs qui sont indiquées. Voilà. Donc V-0V, d plus 4,25, D-. Ah, je pense que ça doit être la tension. Peut-être une tension de moyenne. Si vous avez plus d'infos. On est à 10, 12, 13, 14, 15 ohms. Non, ça, ça augmente. Je ne sais pas ce que c'est. Off, 29 degrés. Bon, en plus, là, ça varie un peu. On est juste. Il y a un nuage qui, qui passe. Donc, ça me donnera l'occasion de changer les modes de vous montrer un petit peu tout ça. Donc voilà, 4 v 70, 27 mAh. vaut 1, ENE, Time. Ok, et donc là, il est un peu à l'ombre, vous voyez Complètement même. Le seuil soleil à l'ombre, donc le panneau solaire juste là. Et on a une sortie en direct de 4V60, mais de 0,12 ampère. Heure. Ce qui est complètement lent, mais genre mais incroyablement lent. Donc euh, voilà, si jamais vous demandiez la capacité de la vitesse de charge, donc on va dire donc là pour l'instant avec un nuage ce que ça donne et dans quelques... dans quelques instants on va avoir, vous allez voir la valeur qui va remonter, je vais mettre comme ça, excusez moi si ça bouge, donc voilà, alors si jamais vous avez, voilà le soleil arrive et boum ça repart, 5.29, 0.36, donc voilà pour la rectification. Donc j'espère que cette petite vidéo rapide vous aura plu, euh, un petit peu dégueulasse sur la manière dont c'est filmé. <rire> Désolé, hein, si jamais vous tombez sur cette vidéo là, c'est pas la manière dont je filme d'habitude, n'hésitez pas à vous balader sur ma chaîne, voir toutes les vidéos qu'il y a. Donc voilà, le panneau solaire sort du 5V29 et 0.36Ah. J'espère que ça vous aura plu. Cet été tard Prévoyant, over.